sur le coworking étudiant entreprise. Donc, euh, merci. Euh, je pense que, bien évidemment, euh, on, a, on a déjà créé des structures, par exemple le connecteur euh, rue de Rennes euh, est une structure qui permet aux étudiants euh, de développer leur projet euh, entrepreneurial. Ce qui nous paraît euh, important dans, dans cette liste de, de projets, c'est justement de pouvoir montrer la, la diversité euh, des projets euh, qu'une municipalité doit mener de front. Euh, et je crois que euh, ça a aussi un petit côté, je dirais, pédagogique par rapport, euh, par rapport à ça. Mais bien évidemment, euh, je vous rassure, euh, on ne va pas s'arrêter de faire des, des sites de coworking euh, euh, pour les étudiants si, euh, si jamais il arrive. Je, je, je doute beaucoup arrive en dernière position hein. mais, mais, mais, euh, mais mais même s'il arrive en sixième position voilà euh, je pense que nous arriverons quand même à, à faire des choses de, de ce type là ce qui me paraît euh, ce qui me paraît essentiel dans, dans, dans, ce, dans cette liste euh, c'est justement de pouvoir choisir euh, donc ma recommandation ce serait ne votez pas cinq fois pour le même projet choisissez par exemple les... <rire> voilà euh, les, les, les, les il y, a des, il y a des choses formidables aussi pour les étudiants sur d'autres sujets que, que le commercial.